Jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde. Alors que, côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien. Azoul, tahiya je vais vous poser des questions vraiment simples, avec des réponses euh, si c'est possible, euh, oui. euh, courtes. Euh, <coughs> la première, lorsqu'aujourd'hui on parle du monde arabo-musulman, ça vous dit quelque chose ou c'est une notion complètement aberrante Alors ça aussi, c'est une question qui est liée à ce que nous venons de dire. Le monde arabe, le nationalisme arabe, L'unité du monde arabe était le cœur de la politique de Nasser. Abdel Nasser, en Égypte, qui est arrivé au pouvoir avec ce qu'on appelait les officiers libres, en 1952, et aussi le Ba'ath, qui lui est parti de, de Syrie et d'Irak, avec Michel Aflaq. Euh, les, les deux ont, ont développé une sorte de, de concurrence, convergence, convergence vers la proclamation de l'unité de la nation arabe avec un N majuscule, El al-Arabiya. Et puis l'Aoumiya, c'est-à-dire le nationalisme de cette unité arabe, de cette grande nation arabe, qui va inclure tout le monde arabe depuis l'Euphrate, l'Irak, jusqu'au Maroc. Alors, ça aussi, c'est une étendue totalement idéologique. C'est une construction abstraite de nouveau, qui ne correspond absolument à rien et qui va nier les réalités culturelles, va nier les mémoires collectives et les mémoires historiques. Car l'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis... 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil état du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie euh, n'a pas euh, une telle continuité de, de l'État. Il y a eu des états éphémères sur le territoire algérien, euh, qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un état avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas euh, non plus au niveau du... etc. Je peux continuer ainsi la Libye, l'Égypte, l'Irak, etc. Et, et, et ça, c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions auxquelles nous assistons aujourd'hui, les désordres politiques auxquels nous assistons, et puis la formation, la formation d'États... Euh, je n'aime pas dire totalitaire parce que c'est peut-être trop fort pour quelques-uns, mais en tout cas, disons autoritaire et euh, sans intérêt euh, vraiment euh, concret pour l'installation ou la marche vers un régime démocratique qui se respecte. Ça, c'est général. Ce manque, justement, de culture démocratique pour aller vers des démocraties. Or, on a employé le vocabulaire de la démocratie. On, on, on a introduit des institutions formelles, comme le Parlement, comme la Constitution, comme les votes, qui est l'arsenal habituel de, du régime, je, je l'appelle arsenal parce que, exactement, c'est un mot qui, qui, qui dit ce qu'il qu doit dire ici, dans cette situation. Alors, il y a tout un arsenal, on a le vocabulaire, mais le contenu n'y est absolument pas. Et aujourd'hui, hélas, euh, moins que jamais, sauf quelques progrès réels que l'on constate euh, dans certains pays euh, euh, où la démocratie euh, est en train de balbutier et on voit quelques jalons euh, se poser. Je n'ose pas donner de nom là parce que les autres seraient jaloux. Et je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points. Vous, vous parliez aussi de mémoire collective, d'imaginaire. Alors euh... quand je parle de mémoire collective, je donne un exemple, ou des exemples. Les Kurdes. Les Kurdes sont un grand peuple, fragmenté, dispersé, entre sept souverainetés politiques différentes, et toutes jalouses de s'annexer et de dominer les fragments du peuple kurde, tel que nous le voyons aujourd'hui sur la carte. Ça, c'est le résultat des grands traités européens pour décider des frontières politiques euh, au XIXe siècle, à la fin du XIXe, et pratiquement jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et il, y a là, il y a là donc une genèse politique et juridique de situations qui, qui aujourd'hui, sont des situations absolument tragiques. C'est ce que j'appelle des tragédies humaines politiquement programmées. Voilà l'exemple concret. Si nous regardons au Maghreb, nous avons une situation qui n'est pas aussi tragique que celle des, que celle des Kurdes, parce que peu, le, le, le peuple maghrébin, le vaste peuple maghrébin, de Benghazi, la frontière égypto-libyenne, jusqu'au Maroc, et de la Méditerranée jusqu'au Niger, c'est un immense espace. Cet espace est anthropologiquement nommé berbère. Le mot ne convient plus aujourd'hui parce que les intéressés le rejettent. C'est un mot qui a été donné à ce peuple au temps des Romains. Parce que barbaroy, ça, ça, ça veut dire des, des, des gens qui baragouinent une langue que les, les Romains, évidemment, ne comprenaient pas. Les Arabes ont repris le mot et l'ont gardé. Ibn Khaldun, dans sa grande histoire, il l'a intitulé Teriq al-Barbar. On arabe. Histoire des Berbères. Ibn Khaldou, 14e siècle. Il est mort en 1406. Donc, il y a là quand même une réalité anthropologique, culturelle, historique, extrêmement importante. Et non, nous allons l'effacer. On n'en parle pas du tout. À l'école, par exemple, on n'en parlera pas. Silence absolu. Alors qu'il y a des millions de citoyens algériens et marocains, moins en Tunisie, pour des raisons historiques, euh, quelques-uns en Libye encore aujourd'hui, dans le Jebel Nafoussa, tout ça, on va l'effacer. Et on va l'effacer dans cette période de libération, après les libérations. Et ça donne la situation que nous vivons, c'est-à-dire des frustrations, des, des, des, des, des, des, des, des fragmentations, et la difficulté quand même de, de, de, de, de constituer une plateforme commune et solide, effectivement, pour construire la nation. La nation française s'est construite comme ça. Et d'ailleurs, nous constatons en France des, des, des réémergences de ce qu'on peut appeler des, des différences provinciales ou des différences mmh. qui se veulent même presque nationales, comme la Corse et la Bretagne. Ça, c'est un phénomène euh, qu'on qu retrouve dans le monde entier. <rire>